Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à réaliser le shading de notre petit personnage cartoon que l'on a modélisé sans utiliser d'image de référence. Alors pour faire le shading de notre petit perso, on va tout d'abord commencer par faire un dépliage des UV de son, euh, de son polo. Pour cela, on va sélectionner son polo, on va aller en Edit Mode. Je vais tout d'abord activer ici mon Shotcut que vous puissiez voir merveau cycle de la vie. on va faire un dépliage des UV euh, ici je vais faire une sélection de cette loupe de vertice comme ça je vais faire un CTRL E un MAXIM je vais faire de même ici en bas, un CTRL E, un MAXIM je fais de même ici en haut comme ça je fais mon MAXIM et euh, je vais également faire un autre MAXIM ici du coup, là je suis en train de mettre mes coutures. Une fois que cela est fait, je vais tout d'abord retourner en objet mode. Je vais appliquer le modifier mirror ici. Je vais l'appliquer comme ça. Je vais retourner en edit mode et je vais maintenant sélectionner tous mes vertices. Je vais unwrapper le tout comme ça. Là c'est bon. Maintenant, si on part dans le UV editing, on va voir en fait que euh, on a bien euh, le patron. Euh, du polo euh, de mon personnage qui a été projeté ici. Ce qu'on peut faire ici, c'est genre tout sélectionner et diminuer un peu la taille comme ça, et également faire une rotation. Ok. Maintenant, on va retourner dans le layout. On va faire slash pour faire revenir euh, notre personnage entier, et on va aller dans le shading. Ici, bah, puisqu'on a commencé à faire euh, un dépliage des UV euh, du Polo de notre personnage, on va d'abord ajouter euh, le matériel, du moins le premier matériel qui sera, euh, qui sera destiné pour son Polo. Alors là, on va cliquer sur nouveau, on crée un nouveau matériel. Euh, on va mettre une texture dessus, du coup on part dans euh, texture ici, image, texture. On va connecter ici la sortie color avec l'entrée color de notre euh, principal BSDF. Et là, on va ouvrir notre image et texture. Je l'ai mis sur le bureau, dans un dossier kit. Okay. Euh, là, on vient euh, de mettre notre image et texture sur le polo de notre personnage. Il se voit ici. Mais puisqu'il est ma place on va l'améliorer avec le UV Editing. Du coup, on va retourner dans le Layout, on va sélectionner notre polo comme ça, on va le placer au premier plan et on va aller dans le UV Editing. Alors ici, je vais le remettre au premier plan ou alors ce que je peux également faire, c'est venir ici, aller en Objet Mode. Euh, cliquer ici pour qu'on puisse voir les matériaux euh, et là, je vais faire Slash comme ça, mon polo est maintenant au premier plan. Je vais maintenant... Allez, on edit mode ici. Euh, plus que deux fois, Blender fait des choses bizarres. Euh, ça m'a scalé. Euh, ça m'a scalé mes du de ce côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer l'unwrap. Du coup, ici, je fais U, onvrap. Ok. Je vais me euh, roter comme ça. Je vais scaler. Je vais faire un G. Alors, je regarde la partie sera ici devant, ok, c'est celle-ci. Je vais donc bien la positionner comme ça avec un déplacement. Je vais scaler pour diminuer sa taille. Là, je vais déplacer comme ça. Je vais encore scaler. Je vais déplacer. Ok. Cette partie ici, puisque elle sera de couleur blanche, je vais tout simplement la scaler et la placer ici à côté. Euh, sur cette autre partie je vais encore scaler un tout petit peu comme ça euh, je m'assure que c'est bien créer je vais encore un tout petit peu scaler comme ça je vais faire une petite rotation Ok, bon, je vais laisser ça comme ça je pense que c'est plutôt c'est plutôt bien mis Ok, je vais maintenant retourner dans le shading et maintenant ici c'est bien appliqué sur le polo de notre personnage. Maintenant on va continuer, on va tout d'abord déconnecter ça, on va venir ici dans Add, Input, on va importer le Layer Waste. Du coup on le sélectionne, on le pique ici, on va utiliser l'option Fresnel. Lui, il a la particularité d'afficher les matériaux comme ceci. moins, il affiche comme ça. Si on prenait par exemple le fixing il allait plutôt être comme ça. Ben nous, on va travailler avec le Frasnel, puisque c'est lui qui va nous intéresser dans cette vidéo. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un convecteur, le convecteur colorant, qui va être le facteur. Donc du coup ici, vous voyez que lorsque je modifie là, ça modifie également euh, l'affichage Ok, maintenant je vais fusionner ces deux matériaux, donc je vais fusionner celui-ci et celui-ci Donc celui-ci, pour l'organisation, je vais le placer un peu en bas Je vais placer celui-ci ici, je vais utiliser un mix RGB pour le mélange de couleurs je vais le placer ici en bas. Euh, je vais placer celui-ci en haut. Et au niveau du mix, je vais sélectionner Multiply. Dans effet, on appelle ça le euh, mode de fusion. Là, je vais sélectionner, je vais déplacer un tout petit peu vers le bas. Je vais le dupliquer, comme ça, Shift-D. Euh, oui. Ok, ce nouveau convecteur, il va être euh, notre farter. C'est pour raison pour laquelle je vais le passer ici. Et enfin, je vais modifier la couleur qui se trouve là afin de mettre une, une couleur bleue. Ok, je vais un euh, tout petit peu diminuer ici. je vais aller sur le principal bsdf je vais augmenter la roughness et je vais mettre le specular à 0 ok je vais maintenant m'intéresser au shading euh, du skin du perso je vais créer un nouveau matériel comme précédemment cette fois ci je vais utiliser euh, l'ambiance occlusion, qui va permettre de faire en sorte que mon personnage soit beaucoup plus réaliste, du moins beaucoup plus joli. Je vais donc le placer ici au niveau de ma base color. Ici, je vais prendre une couleur euh, de skin. Ok, peut-être je vais la modifier par la suite. Je vais également euh, importer un autre layer waste puisque euh, dans cette vidéo, on va beaucoup utiliser de layer waste je vais encore utiliser colorant comme ça je connecte le fresnel ici je connecte ça là et je connecte ça ici comme ça vous allez voir quoi à quoi ça ressemble je vais modifier la couleur blanche mais pour le moment c'est pas trop nécessaire de, de modifier donc je vais les mixer avec un mix rgb ici add euh, color mix rgb je connecte ça comme ça, je viens ici la couleur avec la couleur ici ok je vais euh, modifier le facteur ici je vais plutôt dupliquer ça comme ça je vais dupliquer ça comme ça je vais mettre ça ici je vais faire monter ça je vais faire euh monter ça. Lui, il va représenter notre facteur, raison pour laquelle je vais le connecter ici. Je vais faire monter ce node ici en haut pour l'organisation. Et celui du bas va représenter la couleur. Du coup, je mets ça ici. Et je vais modifier la couleur. Donc, je vais mettre une couleur de peau, comme ça, je vais modifier la couleur blanche qui se retrouve un peu à l'extérieur là, je vais euh, regarder la couleur qui passe plutôt bien, ce que je peux également faire c'est ajouter comme ça, ici je vais remettre la couleur blanche ici je vais un peu bouger comme ça je vais un peu modifier mon farteur si ok euh, ici en bas je vais euh, on va maintenant aller euh, sur nos creux. Principal BSDF, on va mettre un tout petit subsurf, du coup on va un peu augmenter ici. Okay, je pense qu'on va laisser la couleur blanche et cette valeur. Ok, on va euh, maintenant. Euh, J'ai envie de faire une petite modification au niveau des couleurs. aussi. je vais augmenter. Euh, le break contrast et je vais un tout petit peu augmenter le contraste de nos petits personnages et donc là je vais augmenter un tout petit peu je vais regarder également au niveau de la luminosité on va continuer, on enfin, va maintenant s'intéresser euh, aux cheveux du perso ou alors, avant de passer aux cheveux, on peut également faire le shading de cette partie. On travaille un nouveau matériel. Ça ne sera pas long. Toujours dans le Layer Waste. Ici. Avec le Convecteur. On place comme ça. Frasnel. Ici, Base Color. On modifie la couleur de base. Ok, le farteur comme ça. Okay. Ici, on va augmenter l'Orfness, Specula de 0. Et c'est plutôt nice. Euh, ici, je vais regarder comment ça se comporte en modifiant les valeurs ici. Euh, C'est ce même matériel, on va le placer ici, je viens là, je yad je place, on va aller dans les paramètres du moteur de rendu, on va un peu activer toutes ces options, l'ambiance est plus jeune, ici on va mettre une grande valeur, 20 par exemple, euh, on va également venir au niveau du bloom, on va cocher le Screen Space Reflection, on va cocher, et on va cocher sur la fraction. Ok. Maintenant, on va passer aux cheveux. Pour les cheveux, ça va être quasiment la même chose que pour ça. Du coup, je vais tout simplement copier ce matériel avec un CTRL-C. Après avoir sélectionné, je vais aller sur les cheveux, je vais créer un nouveau matériel. Celui-ci, je vais le supprimer. Et je vais faire un CTRL-V coller le matériel que j'ai copié précédemment et ici maintenant je vais pouvoir modifier la couleur je vais mettre une couleur bleue assez foncée je vais améliorer cette couleur On va euh, mettre une couleur euh, bleue foncée ici, donc on va venir là, on va un tout petit peu souligner, ok c'est pas mal, peut-être à la fin on va encore un peu euh, faire quelques modifications mais pour le moment je pense que c'est plutôt bon. On va maintenant euh, s'intéresser à cette partie ici qui sera juste une copie du matériel des cheveux donc là je vais juste remettre ça comme ça on va aller au niveau du casque euh, pour le casque, on va mettre plusieurs matériaux dessus on va tout d'abord reproduire, du moins on va remettre le même matériel rouge là sur cette première partie du coup je sélectionne mon casque, je pars en edit mode ici on va faire un alt et un clic droit on va faire Ctrl plus plusieurs fois afin d'ajouter des vertices à notre sélection. On zoom pour voir si tout est OK. On va encore faire un, petit, un dernier Ctrl plus. On part dans les matériaux ici. On crée un nouveau matériel. OK. On va créer un second. Et on va créer un troisième ici. Le premier matériel, il va être la couleur rouge. Du coup, je viens là. Je sélectionne le rouge le second matériel euh, le second matériel lui va être euh, la couleur la couleur euh, la couleur ci donc euh, ce que j'ai fait comme une erreur je vais plutôt sélectionner ici alt et clic droit je fais un contrôle plus comme ça ok je vais venir ici, je sélectionne ce matériel, je clique sur assign, je regarde à quoi ça ressemble c'est plutôt nice et enfin je viens sur le dernier, je clique ici au milieu, je fais un contrôle plus plusieurs fois, je clique ici, je vais cliquer sur assign, je vais descendre ici en bas et je vais modifier l'émission je vais mettre une valeur, dès que c'est bon on va revenir en objet mode ok on peut même également augmenter euh, la couleur de l'émission ici on met un max qui okay, est cool on va euh, continuer avec euh, les lunettes ici la lunette que l'on va mettre un matériel transparent dessus donc on va sélectionner ici on va créer un nouveau matériel euh, on va venir là on va mettre une couleur bleue on diminue la rofenesse on va augmenter la transmission euh, niveau euh, niveau paramètre des matériaux ici on va cocher le screen space refraction Maintenant, si on regarde bien, on va craver les verres. Ok. On va maintenant s'intéresser à cette partie ici, On sélection là. Il euh, y a deux possibilités, soit que de créer un nouveau matériel, on remet juste celui-ci, euh, soit on crée un nouveau matériel mais qui sera pas trop, trop différent. Et donc nous, on va créer un nouveau matériel à partir de celui-ci. Donc je sélectionne là son matériel. S'affiche, je fais un CTRL C, je viens ici, je crée un nouveau, je supprime celui-ci, je fais un CTRL V. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est euh, modifier cette config ici. Donc là, je vais modifier cette couleur tout d'abord, une couleur plus claire. Ici également, je vais modifier cette couleur. Euh, je pense qu'ici on va créer un matériel blanc, donc du coup celui-ci on le supprime, ça on le crée Et on va augmenter finesse et transmission à 0 On va continuer niveau pantalon, on va remettre un matériel qu'on avait déjà créé, celui-ci Sur ce matériel je pense qu'on va créer plutôt un autre euh, Donc je vais encore sélectionner ça, je vais copier Ici, je vais supprimer, je crée à nouveau, je supprime celui-ci, je fais un CTRL-V Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça Je vais augmenter Je vais venir ici, je vais un peu modifier ça, je fais un plus Ici, je vais regarder à quoi ça va ressembler si je mets une autre couleur ok là je vais mettre mon matériel blanc que je vais créer ici je mets celui-ci je fais de même ici je place ça et au niveau de cette partie je vais créer Moi, je vais ajouter un matériel. Donc, je sélectionne comme ça. Avec Shift maintenu, je fais encore plus. Je pars ici. Je vais ajouter un matériel déjà existant. Celui-ci. Je clique sur Assign. Je fais de même de l'autre côté. Je sélectionne là. Là, je fais encore plus une fois, deux fois. Je fais moins. Euh, là, ça va sélectionné une fois, deux fois. Je clique là. Je clique sur Assign. on va maintenant s'intéresser aux yeux du perso, au nouveau matériel, on finesse déjà ici, on met à 0 en add, input, euh, texture euh, coordinate, ok, add le vecteur mapping, ensuite on va prendre le convecteur, c'est pareil x, y, z, je connecte euh, la sortie generate ici je pouvais bien prendre un objet aussi euh, je prends mon euh, convecteur color, color ramp ou oh non clamp ici mon euh, convecteur color ramp ici on va prendre z normalement ça doit, ça doit être sur les x euh, sur les y je veux dire mais là on va prendre Z parce que ça fonctionne également on va modifier la couleur si pour mettre une couleur une couleur verte bon vous pouvez mettre la couleur que vous voulez ici je pense qu'il y a pas mal de couleurs stylées Je pense que niveau shading c'est quasiment bon on peut essayer d'améliorer certains détails mais je pense que le plus euh, le plus important a déjà été fait on peut modifier certaines couleurs ici on va augmenter Ok, et je pense que c'est plutôt bon. On va aller euh, dans le layout, on va faire slash, on fait revenir les autres éléments euh, sur le perso. On va mettre serre sous cils et par en mode là. Je fais ça, il fait une rotation sur l'arc des X de 90 degrés, il fait un scale sur l'arc des Z. Différence qui est générale. On va augmenter la finesse. Regarde le preview RZ encore. Ok, on va modifier cette couleur. On va mettre une couleur noire on en crayon matériel. Ici, couleur noire euh, spécula de 0 et Roofness à max. On va ajouter ici le modifier mirror, ici modifier mirror, ok, sur le perso on va également modifier cette couleur, on va mettre une couleur noire, On va faire une petite modification sur cette partie du perso. On va un peu agrandir ça. Du coup, on le sélectionne en un d'une mode. On va scaler. On va tout simplement augmenter la taille comme ça. Euh, avant de passer à la configuration du rendu Nous allons maintenant faire un certain détail sur le personnage On va importer un autre plane Comme ça On va aller en Edit Mode On va faire une rotation sur les X de 90 degrés On va scaler comme ça On va faire un SX Scale euh, Ce qu'on va également faire c'est qu'on va subdiviser tout ça on va faire un contrôle e um, subdivide on va ajouter je suis modifier um, subdivision de surface on va mettre la vie porte à 2 on est dune mode on va faire glisser ça à ce niveau sur l'ajout du perso on va scale comme ça on part sur la vue de profil on va faire une rotation r sur l'arc des ailes de 90 degrés on va venir ici, on va venir là, on va faire un SZ, comme ça, et ce qu'on va ajouter maintenant c'est le modifier skin wrap, donc je vais sélectionner ça, je pas dans mes modifiers, je recherche le skin wrap, je vais pipeter mon objet. Je vais modifier ici tout à guette normal, euh, je vais augmenter l'osset euh, En edit mode, ce que je peux également faire c'est avoir des, avoir plus de détails Je tout ça Je pars sur ma vue de face pour m'assurer que euh, c'est bien visible. En d'une Mode, ce que je vais également faire, c'est déplacer un peu les vertices comme ça. On va ajouter le modifier Solidify. On va augmenter la finesse. En Edit Mode, on va d'abord est un peu ça comme ça. On va faire un Shift-D pour dupliquer afin de créer 2. On va ajouter le modifier Mirror. Le modifier Mirror. Okay. On va un tout petit peu diminuer la thickness. Dans les matériaux, on va ajouter. Euh, on va créer du moins un matériel noir et si on part en preview on a euh, notre personnage qui était qui est, qui est plutôt qui est plutôt pas mal au niveau des soucis ici on va ce est comme ça euh, ici on va aller dans ces matériaux On va mettre la Roofness à 1 et le spéculat à quasiment 0. Pour la bouche ici, je vais un tout petit peu modifier ça. Je vais un peu ramener ça vers le bas. Ici, je vais un peu mettre ça en haut. Je pense que c'est plutôt bon. On va maintenant passer à la configuration du rendu donc pour le rendu on va faire comme dans mes précédentes vidéos on va euh, importer une image hdri du coup je vais là je pars environnement texture je clique sur open je pars dans mon dossier où il y a mon image texture comme ça je clique là je vais aller euh, au niveau de débarmeur le moteur de rendu ici. Je vais cliquer sur transparent. Maintenant, je vais importer mes lights. Je vais faire un shift, un shift A. Dans les lights, je vais prendre un point. Je vais le déplacer comme ça. Et je vais le placer au niveau des yeux du perso. Donc là, je déplace ça comme ça. Ah, la place. Place. Je vais faire euh, une petite modification de la lumière ici pour voir les variantes. Je vais faire un Shift D comme ça. Là, je place le suivant ici. Pour les ombres, je vais les supprimer en cliquant ici. Je fais de même là. Je clique ici. On va importer. Une aria, ici, on se déplace comme ça, on fait une rotation, on va faire un scale, au niveau du power on va mettre à 1000, là on supprime shadow, euh, ici on va tester un peu avec d'autres couleurs. qui on enregistre on va faire Shift D pour dupliquer cette arrière on va mettre un second ici derrière sauf que celui on va laisser les ombres on va faire comme ça on va skiller encore ici je fais comme ça on déplace on place ça ici Il y en a sur la vue de face, on regarde un peu à quoi le perso ressemble. Euh, ici, je vais plutôt à 800. Ici, je vais mettre à 0.8.